La réalité, c'est à dire que le passage euh, est facile entre guillemets quand on est dans une voiture parce que c'est vrai qu'on est les, les camions sont euh, plus souvent contrôlés que les voitures euh, par des systèmes tout simplement de entre euh, le CO2, les choses comme c'est tout dans les voitures. Ils le font pas parce que a priori ils sont censés voir s'il ya quelqu'un ou pas dans, dans, dans, dans une voiture. donc C'est vrai que c'est un, un passage assez sûr, en plus avec une jeune fille comme ça, c'est pour ça que ne rate pas l'occasion le cousin quand, il, quand elle le propose il saute, saute dessus en disant mais c'est super et le fait est que euh, la tension, bah, c'est la tension de Natacha qu'on ressent hein, parce mmh. qu'elle mmh. elle, elle, <rire> elle, elle, sait, elle sait qui est dans le coffre, elle connaît le, le, le, le danger qu'elle est en train de, de faire, donc c'est ce que le spectateur ressent parce que pour le coup, on est de son point de vue du début à la fin, de, du, début à la fin du film, même si on, a, on passe du temps aussi avec, avec Walid, le film est complètement vu de, de, de son côté. Donc on, est, on, on, on vit, on vit toutes, tous les passages avec, son, avec ses yeux, avec son angoisse, avec son, son espoir aussi de, de, de, de passer. Et par contre, c'est vrai qu'on a instillé en quelque sorte... Euh, on va dire un peu de thriller dans le film euh, parce que c'est un personnage qui va prendre un risque qui va qui, donc du coup sa vie elle va être en danger donc on rentre dans cette dans, dans, dans cette catégorie mais je voulais pas être dans le dans le cliché du, du thriller euh, c'est pour ça que quand j'ai dit à mes producteurs mais on va voilà parce que on a écrit donc on, voilà on, on, un film ça évolue ça bouge en plus vous connaissez T.S. Productions, mes, mes producteurs, enfin c'est des très très bons producteurs mais ils ont, d'ailleurs ils ont eu l'Ours d'or à Berlin mmh. euh, il y a 15 jours maintenant et tout, c'est des super producteurs, je les connais depuis plus de 30 ans maintenant et tout, donc on... mais ils font travailler, retravailler le scénario, c'est dingue quoi, c'est vraiment leur, euh, des fois c'est même assez épuisant et tout, et puis quand, quand je leur ai dit mais il faut qu'à la fin on soit dans une tension, dans une, donc on va, il va y avoir une poursuite de voiture. Alors, eux, ça les a. Parce que c'est pas du tout leur genre, hein, le, de, dans les films qui vont, la poursuite de voiture. Et, et je les ai rassurés en disant Mais vous en faites pas, ça va pas être là ça va pas être Fast and Furious, et on va faire une poursuite lente. Et en fait, vous, vous avez, quand vous regardez les images, la, la poursuite, elle est pas rapide du tout, hein. Elle est, elle est, elle est lente, ça avance pas vite, ça, ça, ça se suit, etc. Mais on est dans la tension du personnage et ça, ça nous met dans une. On n'a pas besoin d'aller à 200 à l'heure dans les rues de Calais pour pour, pour ressentir le, le la pression juste parce qu'on est dans son regard à elle. Du coup, la poursuite, on a l'impression qu'elle est elle va à 200 km/h, mais en fait pas du tout. On est à 40 maximum, elle, elle dépasse pas les limites, etc. Donc, mais c'est un thriller un petit peu différent c'est le thriller de la tension et pas de, de l'action quelque sorte.